il met la main à la poche, il sort le petit flingue avec la crosse en acre, il le pose sur le bureau et il me dit « Continue <rire> !»« Continue <rire> !» Alors alors vous voyez en France, nos procédures c'est horrible, hein vraiment c'est insupportable, hein mais bon, entre un délégué CGT, et un flingue chargé moi j'ai choisi mon camp hein. je trouve qu'on est pas si mal en France hein. essaye, parce que ah. alors tu vas, tu vas mettre toute ton inventivité toute ta capacité de création dans ton projet tu vas être passionné ta passion tu vas la mettre dans un cadre pour la rendre cohérente un plan passion et puis si le marché te pose un lapin, c'est pas grave. Essaye encore. Et puis, il va falloir euh, rayonner. À peine j'avais passé l'anniversaire de mes 50 ans que je reçois un papier officiel, avec dessus, les décomptes de mes points de retraite. Je venais de passer du côté obscur. Quelques jours plus tard, Test de dépistage du cancer colorectal. Oui, là, t'es pas dans la merde, hein. J'ai 42 ans. Je deviens entrepreneur de l'année pour l'innovation. Entrepreneur de l'année pour euh, l'exportation. La société reçoit un prix national pour son engagement dans l'environnement. Et, et là, c'est... C'est le début d'une nouvelle aventure, l'écriture d'un livre, la quête de l'entreprise rayonnante. Moi, j'aime bien les. les, les... C'est un peu ronflant, hein, c'est. J'aime bien ça, ouais. Et puis un jour, à la sortie du collège, devant tout le monde, l'insulte de trop. Tu n'es qu'un petit con Je te l'ai déjà dit Un petit con La colère monte en moi. Elle fait comme une boule là au milieu de mon estomac. Et la boule grossit, grossit, grossit. Et je ponce la tête la première dans le ventre de ce gros imbécile. Ça suffit Tu vas arrêter Tu vas arrêter de me faire chier Arrêtez Ah, ça fait des années que j'ai pas eu des publics comme vous Allez Allez Allez Allez Allez Allez Ouais Ouais Ça, ils sont beaux